Salut tout le monde, c'est Winman, content d'être avec vous. 17e journée de floraison des deux Vanilla Frost et de mes deux plantes inconnues en avant que on pensait que c'était des Autoflower, on pensait que c'était des Chemdog. Finalement, on ne sait pas c'est quoi. C'est un cadeau mystérieux de Max, Max de Québec. On peut voir ici l'espace qui est vraiment plus bas. Euh, ça fait vraiment une grosse différence là, de ne pas avoir... Transférer, transplanter la plante dans un 5 gallons. Donc un 2 gallons, là, on voit la différence. Là, Vraiment plus bas. Euh, regardez les trois autres. là. Ça prend beaucoup plus d'espace. Celui de droite, là, regardez ça. Vraiment, vraiment plus haut. Euh, je vous l'ai dit hein, tout le long là, euh, de la grow, hein, On a fait déjà là, quelques vidéos. bois beaucoup plus d'eau boit beaucoup plus euh, de nutriments et on voit la différence il est beaucoup plus grand euh, que les autres plants donc celui-ci plus petit c'est pas de sa faute euh, je l'ai pas transplanté quand j'ai voulu le transplanter je sais pas si il y avait peu de racines ou si les racines avaient cassé mais le plant a toujours été en pleine forme donc euh, j'avais vraiment attendu que le contenant soit, la terre soit vraiment sèche. Et puis euh, mes trois autres plans, ça, ça s'était vrai, vraiment bien passé. Les euh, racines avaient vraiment pris toute la terre. Là, puis euh, C'était facile à sortir. Et puis. Euh, donc celui-ci, euh, plus petit que les autres. Ça sent pas encore. Il n'y a aucune odeur. 17e journée de floraison. Euh, Aujourd'hui, on fait la défoliation. Donc, euh, on va trimer ça. On va enlever les feuilles pour favoriser les cocottes là, qui sont un petit peu plus basses pour qu'ils puissent avoir plus de luminosité, pour que la lumière puisse plus les atteindre. Tout, tout, tout ce qui est vraiment en dessous, là... Moi, ça me tente pas de trimer ça. Euh, je ne veux pas faire du hache. Donc, euh, ça ne me sert à rien. J'ai pas de blonde qui va m'aider à trimer ces cocottes-là. Donc, vraiment, là, je veux vraiment garder toutes, toutes, toutes les têtes qu'on voit ici. Euh, je vais en avoir en masse. Et puis, ces deux-là en avant, je ne sais même pas si je vais aimer l'odeur. Donc, euh, même les deux Vanilla Frost, hein, on le sait, on le sait, ça va être deux phénotypes différents. Peut-être qu'ils vont ressembler, je l'espère, au Vanilla Frost de Flower. On le sait que c'est des graines de cannabis que j'ai trouvées dans le 3.5 g de Vanilla Frost de Flower. Donc, il va avoir sûrement des similitudes, je l'espère. Et j'espère que ça va se rapprocher le plus possible là, de ce produit-là, la SQDC. Je l'avais quand même bien aimé, on l'avait déjà dit à la dernière vidéo, là une trentaine de dollars euh, peut-être un 5 dollars de trop là. mais j'avais quand même aimé le vanilla frost de flower donc regardez bien l'image parce que la prochaine image ça va être vraiment différent je vais vraiment trimer, euh, faire la défoliation là, comme je vous dis là euh, un bon tiers là. je vais enlever un bon tiers dans dessous euh, j'ai pas goût de trimer des petits bods. J'ai pas goût de trimmer des petits bods. De Plusieurs d'entre vous auraient tout ramassé ça, mis ça dans une chaudière avec de la glace puis de l'eau, faire du hache. Je suis pas un fan. Je suis pas un fan de hache. On peut voir euh, le plan ici de droite. Là, euh, on dirait qu'il y a soif. Euh, pourtant j'ai fait un peu mes vérifications là, avec mon, mon truc ici qui est très, très, très efficace. Toujours, toujours nettoyer euh, avec une gainée là, euh, le bout ici et ne pas laisser ce truc-là à long terme dans un contenant. On, on vérifie l'humidité et aussitôt qu'on a notre réponse, on arrête de l'utiliser. On ne laisse pas là en permanence. On ne laisse pas ce truc-là dans le contenant en permanence. Merci au YouTuber Delocq. M'a euh, donné ça euh, flambant neuf. Un gros merci au youtubeur Deloc. Allez vous abonner à sa chaîne. Charmant jeune homme qui fait pousser en aéroponique. Donc euh, les racines sont suspendues dans l'air et puis il y a des jets d'eau, jets de nutriments qui nourrit les plantes de cannabis. Donc c'est le temps de faire le gros travail euh, défoliation. J'espère que ça va bien se passer. Et euh, je sais pas s'il manque d'eau. Comme je vous ai dit, j'ai vérifié tantôt. Là, il n'en manque pas vraiment. Est-ce que c'est à cause là, du VPD? Écoutez, il fait très chaud là, présentement. Là. Il fait 30 degrés euh, avec 50 d'humidité. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon en début de floraison. Il faut baisser la température. Euh, je n'ai pas d'air climatisé. All right, gang! On regarde ça, je fais la défoliation, là, maintenant. Bro, ça fait peur. La défoliation est terminée. Voici la défoliation des quatre plants. Je les ai beaucoup bougés. Euh, C'est pas beau, là, présentement. J'ai pris la décision de leur donner de l'eau. C'est un peu sec. Certains en ont besoin. Donc, euh, le look est pas extraordinaire. Comme je vous dis, j'ai tourné les plans. Ça prend un poil que j'ai bouge comme ça. Euh, je vais vous montrer ce que ça donne en dessous. Puis demain, euh, regardez, là, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Le dernier, dans le fond, est encore à travailler. Les trois autres, je leur touche. Je ne toucherai pas aux trois autres. Euh, mes fans, je vais les laisser comme ça je vais bouger celle-là ici un petit peu je vais ajuster mes fans pour que tout bouge un peu comme ça c'est bon, elle en, en, en, en pousse par en dessous faut que ça bouge un peu faut que ça bouge un peu, elle là-bas j'ai décidé d'envoyer de de le vent sur euh, la tente quand la tente est fermée au complet là c'est efficace, c'est efficace donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain, là. Euh, je vais replacer ça demain, euh, vraiment hâte de voir ça. Je vais mettre de l'eau avec le pH ajusté, entre 6.1 et 6.5, avec du pH down, donc euh, pas donner de l'eau euh, du robinet comme ça, même si vous laissez dormir 24 heures votre trop. il faut ajuster le pH. Alright gang, c'était la défoliation. Des deux vanilla frost et des deux plantes inconnues au 17e jour de floraison. Ciao, ciao! Pouce, commentaire, toujours apprécié. Salut gang!